Ouais, c'est pas super ça, cette musique oh non oh, là. Voilà. là on entre on entre un peu plus dans les vrais là déjà bah donc euh, bah on saute dessus par dessus tout simplement ensuite est ce qu'il y a un piège là ah non c'est bon il n'y a pas de piège ouais oh, on va leur sauter dessus regardez ah, C'est ça qui est bien Parce que là on saute en ressort Enfin en boule je veux dire C'est n'importe quoi Donc toi je te tue Et je vais ça ressort Je saute Pas Bah, bah j'ai quand même pris Wow Maintenant ouais. ouais, on va euh, tout là bas et là on saute Non C'était pas bon Bref Allez et eh oui voilà on y est les amis nous sommes partis en volant comme vous avez pu le voir mmh, voilà. je suis très la fatigue non je tombe eh oui eh. non non je vais pas sur ce putain de ressort ah oui eh. en fait il faut passer là, voilà, tout simplement. C'est un Sonic qui vole les amis. Sonic est magique. <rire> nous avons un Sonic magique en nous. Euh, je touche pas ce putain de ressort. Je touche pas ça. Je vais là. Non, je vais pas là. Il ne faut pas toucher aux fleurs dans les jeux de rage. Ah, de putain mais bien là. Oui oui oui. oui les fleurs sont méchantes. Oh putain. On peut monter sur le truc je crois ouais oui oui on saute quand même et eh ouais on a terminé le niveau gros con. inferred et zone 3 ok ah oui ah non ouais je rappelle ce niveau est très chiant ce truc là si on touche je me semble qu'il explose je suis pas sûr, mais il me semble qu'il qu explose ouais il explose et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont très chers, des petits ennemis chiants. Comme ça. ou ouais. Là aussi, il y en a. Voilà. Non, connard. Nique ta mère. Voilà. Je te dis, j'ai pas le temps pour tes... tes enfantillages, moi. Et moi aussi, je te dis, nique ta mère à toi il lui fallait pas le toucher ici si. ah mais il y en a un en haut et là il va y avoir un piège par là donc euh, je reste ici voilà euh, j'ai très peur les, les amis NON bah que je vais là oh connard Plus cette magnifique flèche on va pas y aller hein. c'est donc là les amis nous allons aller en haut et on va tuer tu toi. on sait que tu vas pas nous chercher bien longtemps non, mais j'étais pas en train d'avancer, Je, j'étais en train de me dire, je tue, je tue pas, je tue, je tue pas, mais si je tue, il me tirer dessus en même temps et il aurait dû continuer à avancer. Je, je sais pas. Et on va tout là-bas Oui On a réussi les amis. Allez, niveau suivant. Ah, oh, je sens que je vais pas aimer cet endroit. Voilà. <rire> je n'aime pas cet endroit. Mais putain, je vais me mettre au bout de cette plateforme. Là-bas Bah Oh merde Donc euh, ouais Là on saute entre les deux Lui j'ai pas le touché non plus euh, là Je sais pas J'ai au, au bout de la plateforme Voilà euh, sur le ressort euh, là Ouais J'ai pas touché à cette merde Non On s'en fout <rire> On a gagné <rire> On a rien compris mais on a gagné On s'en fout ah oui! Non, bah là j'ai pas sauté. J'ai pas trouvé. Donc euh, là il y en a une là. Une là. Une là, mais un pic. Une là, mais un pic. Une là. Une là. Et après elle était par là. Non! J'étais dessus. Oui, et on saute là-bas. Voilà. Parce que je connaissais déjà le niveau. Et ouais, on a fait un 2-2. De voilà. Oh! Mamma mia! en oh bas c'est un piège y'a rien ah oh oui ça va lui lui c'est pas grand chose donc, je vais là bah connard il y a juste ce saut qui est chiant aussi donc là attends je saute sur cette plateforme non faut pas sauter connard mais merde mais putain Putain. Oh, merde. Oh. Bah. Oh, l'encul. Connard. Mais merde. Wow. Wow. Wow, merde, j'ai pas sauté. Vas-y, là, voilà. Mais putain, on de run le jeu. Mais merde, toi. Chier, connard euh, euh, euh, euh, voilà voilà voilà ouais. mais non j'ai sauté bordel mais bordel t'es chiant connard voilà mais merde donc euh, voilà j'ai passé ce trou de con je saute, je saute, je saute, et oui connard. Oh non Il faut se dépêcher. C'est un niveau de l'eau. Nous n'avons que Non Pourquoi j'y suis allé maintenant C'est un niveau très chiant parce qu'il faut se dépêcher dit. Voilà. Nanana nanana il est très chiant ce niveau allez vas-y sonique je sais que tu peux le faire je sais je sais que tu... là on saute là-bas on va là-bas et on va là-bas je pas grave mais on va là-bas on va là-bas maintenant et on, on saute non je sais pas on va là oh ça va être chiant Allez. Non oh, t'es là-bas Connard. Bon. Non, mais... Allez, toi, tu passes. Allez Oh là là. Ah non, c'est quoi ce truc qu'il faut faire, là non, non, connard, tu n'es qu'un gros connard, créateur de fils de... But. Attends que... Allez, oui Les amis, il nous reste deux boss. Par contre, les deux boss, ils sont chiants. Oh, voilà, il est chiant. Il est chiant ta gueule. Hop là. Hop là. Non, mais on sait jamais quand il va tirer ses putains de missiles. Hop là. Oh voilà. Vous voyez, on ne sait pas. Elle est bien là, du coup. Voilà, donc là on attend. Non, pourquoi je suis allé là-bas là. Non, non, non, non. Connard. Oh mais putain mais tu fais des sauts trop haut Sonic Tu ne t'appelles pas Super Mario d'accord Arrête de sauter aussi haut Même si des fois tes sautes tes sauts haut me sauve bien la vie mais tu sautes haut que quand je que quand je tu, tu dois Tu le dois Non vas-y rater il saute Oh putain j'ai failli Ah non c'était pas là, oh, là, là. il y en a du cul encore une fois ouais attends, attends bien là du coup oui ne reste pas à côté de lui hein. il peut nous faire exploser allez explose connard bon bah on y va <rire> moi je me casse Allez hop là, et on a le panneau. Maintenant on a un deuxième boss. Le boss final. Salut, connard. Faut le toucher 5 fois, il me semble. Voilà. C'est bien parce qu'on peut le toucher dès le début. Si on est assez rapide. Ah, ça bug beaucoup. Et cet endroit beaucoup bugué. Pourquoi est-ce que cet endroit-là beaucoup bugué Bon c'est pas grave De toute façon on saute au milieu Merde il a retiré Il a retiré Allez hop là on l'a touché Allez go go Allez on essaie de toucher une deuxième fois mais on n'a pas réussi Oh putain on va mourir Donc euh... On n'a pas d'anneau aussi C'est normal qu'on meurt comme ça à chaque fois Là, tu meurs non encore deux coups je crois donc on peut le faire on peut faire ce boss sans mourir les amis oh non on peut pas <rire> oh là là allez allez encore une fois on va passer je voulais essayer de toucher encore une fois mais non on va pas essayer tout de suite on va faire encore un cycle en espérant ne pas mourir donc comme d'hab on attend là on attend donc là non il m'a touché le bout de la chaussure le bout de la chaussure putain <rire> je que crois, crois que j'avais gagné c'était un putain de bout de finale de merde non, mais aussi, le con, il m'a tiré une boule de feu, là. Fais chier, ce connard. Ouais On a gagné. Ouais, on a le diamant. Et on se casse Ouais, nous sommes rambés Bah, moi, je vous dis à plus et... à bientôt Allez, ciao Et n'hésitez pas à me suivre sur Amino...